Bonjour, bienvenue sur Vivatech. On est ravis de vous accueillir sur le stand talent. On vous attend très nombreux pour découvrir nos experts sur l'IA, sur la blockchain, sur le big data, sur l'IoT, mais également nos intervenants invités, qu'ils soient d'IBM, de Microsoft, des écoles, le PF, le ISTI. Ils sont nombreux, ne les manquez pas. Rejoignez-nous jeudi, vendredi pour les journées B2B et également samedi. Venez avec vos CV et venez jouer avec nous sur le stand, sur le terrain de jeu sur les animations de réalité augmentée avec les joueurs du Stade Français Paris, mais également sur le jeu Ubisoft Space Junkies. Et on vous attend très nombreux sur le terrain de jeu.